Bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour. Connectez-vous, connectez-vous, partagez le live, connectez-vous. Connectez-vous, partagez le live, partagez le live. L'heure est grave, l'heure est grave, l'heure est grave. Connectez-vous, connectez-vous, partagez le live. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour. C'est grave, c'est grave, c'est grave, l'heure est grave. L'heure est grave. Vous avez vu sur mon mur, vous avez vu sur mes murs, on vient de bloquer l'ancien président de l'Assemblée Nationale, Guy avec quatre valises, quatre valises, quatre valises d'argent, Bravo aux agents de force de, je crois que c'est la gendarmerie. Ouais, parce que les gendarmes, ils sont professionnels. Bravo. Bravo. Mais la lumière doit être faite sur ça, là. La provenance de l'argent. La provenance de l'argent. De cet argent, il faut que l'on sache. L'argent provenait d'où, ça allait où faire quoi un, deux, deux, au niveau de l'aéroport, est-ce que vous fouillez Ousseini et ses enfants Est-ce que vous fouillez Sylvia Bongo, les valises de Sylvia Bongo, sont passer par l'aéroport Parce que là c'est bien, vous avez pris un Gabonais. Bravo, c'est bien. Mais qu'est-ce qui sort de l'aéroport tous les jours parce qu'il ne faut pas que ça s'arrête à Zubandama. Il ne faut pas que ça s'arrête à... chez Zubandama. Il ne faut pas que ça s'arrête là. À l'aéroport, la PAF, la police de l'air et de frontières. J'ai fait plusieurs vidéos ici. C'est bien. Bravo gendarmerie. Chapeau. C'est du professionnalisme c'est bon mais ça ne doit pas s'arrêter là à l'aéroport à chaque fois que sylvia bongo sort avec son rejeton de noureddin les enfants d'housseni et toutes les légions étrangères qui sont installés au gabon qui vendent qui pillent ils font sortir les mêmes valises d'argent tous les jours Tous les jours l'argent sort. Bravo. Mais il faut que Zoubane Damas s'explique. Parce que là, on l'a pris en flagrant délit. Il faut qu'il nous dise la provenance de cet argent. Il allait où? C'est quoi? C'est machin, en fait. Je ne connais pas. Tu es président de l'Assemblée nationale. Tu es fonctionnaire. Comment peux-tu justifier avoir autant d'argent en espèces en liquide I don't know. Tu n'es pas chef d'entreprise. Zubandama n'est pas chef d'entreprise. Il faut qu'il s'explique. Mais comme je dis, ça ne doit pas s'arrêter seulement chez Zubandama. Parce que ça, là, ce qu'on a pensé avec Zubandama, c'est zéro par rapport à tout ce qui sort de l'aéroport tous les jours. Sylvia était récemment à. Comment on appelle Chez le pape. Toutes ces personnalités qui viennent au Gabon, il faut les fouiller quand ils repartent. Parce que c'est bien. Moi, je suis content. La boîte à Pandore est ouverte. Le vin est tiré, on doit le boire jusqu'au bout. Ouais. On doit le boire. Souvent, Dama doit nous expliquer. Bravo! Gendarmerie Nationale, bravo Mais ça ne doit pas s'arrêter. Trop de notre argent. On a trop de fuite de capitaux. Maintenant, comme ça a commencé, ça doit continuer. Ça ne doit pas s'arrêter à Zoubane Non, c'est trop facile. Oui, c'est vrai, il a été aligné. Ça, nous le savons. Il a été aligné, on le sait. Les gendarmes que tu viens fouiller, ils ont l'information. Ça, nous le savons. On n'a pas besoin de... d'avoir, je ne sais pas, une agrégation, je ne sais pas trop quoi, pour comprendre. Qu en anglais, on dit, It has been il a été up. Il a été up. Mais... Quand même, il est intéressant que l'on nous dise. Parce que ça ne doit pas s'arrêter en Zoubandama. Zoubandama doit s'expliquer. Nous, on cherche l'argent pour chasser les gens là du pouvoir depuis longtemps. Vous, vous êtes là pour jouer les faux jeux. Pour le maintien de ce régime. Voilà, aujourd'hui, tu es tombé. Il faut qu'il s'explique. Nous, on veut savoir, nous les Gabonais, on voit bien effigie BRAC. Zouban Dama n'est pas le seul. Zubandama n'est pas le seul. Zubandama n'est pas le seul. Et les gendarmes de Congo ou je ne sais pas trop, gendarmerie nationale. Là, vous avez commencé. Il ne faut pas arrêter. Oh. Parce que tous les VX là qui partent là en province, même plaque bleue, là, il faut fouiller. Tous les, toutes les VX là qui partent, avec les et double cabines qui suit, là. Il faut fouiller. Il faut pas que. Ça ne doit pas s'arrêter en Zugandama. Ça ne doit pas s'arrêter en Zubandama. Ça doit continuer. Bravo. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Nous sommes fatigués d'être enfumés. Nous sommes fatigués d'être enfumés. L'enfumage là. Nous sommes fatigués de ça. Nous sommes fatigués d'être enfumés. Donc, je vais terminer parce que ce live-là, je ne veux pas le faire trop long. Putain, mon téléphone a battu. Yeah je n'ai pas amené ce chargeur. Oh euh, là là. Bon, écoutez, merci d'avoir suivi. Euh, J'aime pas faire des lives longs. Je dis, allez-y sur mon mur, chacun commande, partagez, parce que c'est grave. Mais ça ne doit pas s'arrêter en Zubandama. Je veux voir la même opération au niveau de l'aéroport. Je veux voir la même opération au niveau de l'aéroport. Avec tous ces étrangers-là, qui sont là, comme Ousseini et ses enfants. Sylvia Bongo. Numéro 1. Sylvia Bongo, numéro 1. Gendarmerie nationale, ne vous arrêtez pas là-haut. Il faut continuer. Parce que ça, là, c'est pas nouveau. J'en ai terminé pour l'instant.